Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la Fardes Max. Donc, cette fois-ci, on va s'attaquer au filtre euh, pollen, filtre à habitacle. C'est relativement euh, court. Ça, ça peut être un peu difficile, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Vous aurez besoin de quelques outils pour ça, mais rien de méchant. Hein. Et puis, euh, de la patience. Vous aurez en description euh, la liste complète des outils à utiliser. Et là, je vais vous montrer ceux dont vous avez besoin. Vous aurez besoin d'une douille de 10, d'une douille de 7, d'un cliquet et d'une rallonge. Après, optionnellement, vous pouvez aussi utiliser un tournevis comme ça, pour mettre, mais ce bon, c'est pas obligé. Et bien sûr, d'un filtre à habitacle. Donc moi, j'ai celui-ci de Bosch, avec le petit livret où on vous explique toutes les étapes une par une. Donc voilà. J'essaierai de voir si je peux vous mettre les images aussi... Sur, euh, dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir aussi euh, des images, des logos pour mieux comprendre peut-être mais voilà, vous avez la marche à suivre aussi avec donc c'est un filtre à pollen bon c'est écrit Ford C-Max mais si vous vérifiez les numéros euh, les références, ça correspond à Ford S-Max aussi donc pour commencer vous avez besoin de la douille de 10 pour démonter la pédale d'accélérateur donc vous en avez 4 normalement donc voilà, son on utilise la rallonge. Ah. Il y en a une autre au-dessus. La deuxième. Voilà pour la deuxième et ensuite il ne vous restera plus que la troisième qui est tout en haut. pédale qui sort pour bon, éviter de détériorer le fil, on va la débrancher donc on la débranche d'ici là donc c'est ici qu'on enlève le câble et ensuite on va pouvoir intervenir directement donc là j'ai pas pu le capturer en vidéo c'est trop serré pour que la caméra et puis mes bras puissent passer mais je vous montre comment faire vous avez la fiche là vous avez la pédale là vous passez un tournevis plat comme ça petit à petit vous levez doucement bien sûr sans à coup sans mettre trop de force sinon vous risquez de casser c'est du plastique et voilà ensuite ça se déboîte donc là vous enlevez votre pédale et vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement euh, je vous montre donc le filtre habitacle se trouve derrière ceci. Donc là, moi j'ai. Ben, normalement, il y a trois vis, parfois quatre ou cinq. Moi j'en ai qu'une, donc c'est une de sept. Donc on va pouvoir la démonter, celle qui se situe ici. Donc, je viens ici récupérer. il faut laisser les cliquets et prendre des clés plates parce que là c'est vraiment trop dur avec juste un cliquet donc je vous conseille de prendre une clé et d'être gaucher aussi Donc vous tirez sur cette partie là ici et ça vient tout seul et voilà le voilà le filtre donc on le récupère vous voyez déjà j'ai des feuilles voilà le nombre de feuilles qui sort avec est morte. ah oui il était temps de le changer hein. voilà j'ai réussi à le sortir bon il est noir il est vraiment noir noir noir mais le pire c'est toutes ces feuilles mortes qui sont logées et là j'en ai encore un paquet et je pense que même dans le, dans le support il y en a encore un peu donc euh, petit coup d'aspirateur avant de remettre le nouveau filtre bien que le airflow soit dans la bonne direction. Hop.